Là, je vais vous montrer comment faire pour défaire des côtes anglaises maille par maille, euh, maille par maille. Hein. Mais je vais commencer par un mieux vous prévenir que guérir. Vous allez comprendre pourquoi après, un peu plus tard, parce que quand il va falloir défaire plusieurs rangs, ça va très sérieusement se corser. Donc, le mieux vous prévenir que guérir, c'est de passer un fil quand vous êtes sûr, sûr, sûr de votre coup là, que vous êtes sûr qu'en dessous tout va bien, de passer un fil bien dans les mailles Alors un fil contrastant hein, qui se repère bien on va faire ça en plusieurs fois on passe bien dans les mailles sans passer au travers si possible voilà donc ça, ça va servir plus tard ok je le garde bien en dessous donc il faut qu'il coulisse librement. Et une fois que j'ai fait ça, je continue mes côtes anglaises en faisant bien attention à pas prendre ce fil-là. Donc allons-y. Une endroit, une double. Une endroit. Une double on fait bien attention à éviter le fil coloré un endroit une double etc etc je refais un rang au-dessus Je refais un rang et après sur le rang suivant, euh, je redétaillerai. Je redétaillerai la façon dont ça se fait et la façon dont on défait. Je passe là au-dessus de mon fil de couleur. voilà alors c'est sur ce rang là que je vais montrer que je vais rentrer dans le vif du sujet c'est pas trop tôt hein. alors une endroit une double non. pour mémoire la double elle se fait en tricotant à la fois la maille qui est sur l'aiguille et celle qui est en dessous Donc, je passe en dessous et je passe dedans et en faisant ça je défais en fait ce qui était fait. C'est comme ça qu'on a ces fils ici, qui sont en fait les mailles défaites. Endroit double, endroit double, endroit double, bien, alors celle-là, voilà. Donc comment on l'a défait on a comme une maille endroit normale. On va défaire une maille endroit normale. Comme ça, en repassant dedans. Donc Il y a une vidéo exprès pour ça, mais je rappelle. Hein. Donc Comme une maille endroit normale. Et comme on a défait tout à l'heure en faisant notre maille double, on a défait le, le, sur cette maille le rang précédent, on se retrouve avec une maille et le fil. Donc, je les écarte un peu. Je les sépare bien pour qu'on les voit. Voilà, on se retrouve avec une maille, une boucle. Cette boucle-là, il faut la retricoter. Donc on met la boucle derrière, la maille, la maille, la boucle derrière et on retricote. Donc tant qu'il faut défaire maille à maille, ça ira. Mais quand il faut défaire plusieurs rangs, c'est là que ça se gâte. Donc je le fais et à vrai dire je sais pas trop sur quoi je vais tomber quand je remets mon aiguille donc endroit double, endroit double, endroit double, endroit double, endroit double donc je devrais tomber sur une maille double donc on a vu que je dois avoir un fil que je ne trouve pas Mais c'est normal, il n'a pas été défait donc je suis le fil de couleur normalement tout devrait bien se passer là si je pense, oui alors le fil va justement éviter de perdre de me retrouver avec des boucles donc vraiment, mieux vous prévenir que guérir sur ce coup-là. Parce que je ne sais absolument pas comment faire. J'ai essayé plusieurs fois. Il y en a qui y arrivent, mais moi, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à récupérer des côtes anglaises ou des mailles doubles quand il n'y a pas ce fil de vie-là. Et là, bah, c'est reparti.